À tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bichard. on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas des moindres aujourd'hui, Interact Twitch Top Gun Qu'est-ce que c'est Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Guil qui parle de l'Interact Twitch UHC en gros, vous contrôlez notre jeu. Vous avez la possibilité en vous connectant à un site et en liant votre compte Twitch à ce site, d'économiser des points entre 1 à 5, toutes les 5 secondes Au bout d'un certain nombre de points, vous allez pouvoir acheter pas mal de petits trucs qui vont influer sur notre partie. Faire spawn des webcages faire apparaître des creepers, nous faire exploser des tables de craft, vous avez plus plusieurs possibilités pour rendre notre partie insupportable. Et ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Dans la dernière vidéo de Guild qui parlait justement de l'interact Twitch, il avait fait ça en UHC simple. Aujourd'hui, c'est un top gun. En plus du fait que vous pouvez interagir dans la game, il y a aussi des taupes dans mon équipe qui à tout moment risquent de me trahir. Si la vidéo vous plaît et que vous voulez vous aussi participer et nous rendre ma game insupportable, n'hésitez pas à venir sur Twitch, twitch .tv bichard Vous avez plusieurs streams qui sont, vous sont proposés. D'ici la semaine prochaine, on refera une game interact Twitch Top Gun. Et si vous avez loupé ce live, eh ben vous nous le préparez pas le prochain n'hésitez pas aussi à aussi me suivre sur les réseaux sociaux et sur discord comme ça vous serez annoncé bien à l'avance c'est tout bon je pense pour l'intro de cette UHC. j'espère que vous avez très bien compris si vous avez des questions n'hésitez pas il y a une finale au sommet à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas aussi à bombarder le bord des pouces bleus à vous abonner parce qu'on essaye d'atteindre les 100 000 d'ailleurs merci beaucoup je crois qu'on n'est pas loin des 80 000 peut-être qu'on les aura déjà dépassé avec cette vidéo allez je vous laisse avec la vidéo bienvenue à interact Twitch c'est tout mec viens on fait un truc si t'es taupe, tu me le dis, si je suis taupe je te le dis, mais on est honnête genre. Euh, t'es sûr Ouais Ouais ouais, ok. Moi va. je suis très honnête hein. Ça je te mentirai pas. pas hein. Bah moi non plus hein. Mais toi tu vas mentir Mais non, jamais En fait, faut... en fait tous ceux qui sont sur le stream vous pouvez gagner là hein. Vous pouvez participer hein. Il faut juste être sur mon stream et en même temps sur, sur la page internet. Vraiment c'est bizarre comme question. Alors regarde moi dans les épisodes. T'es top Je suis taupe. Je... Genre avec ta mère Non non non non. Pas pas <rire> hey, tu <rire> savais ouais, tu sais la vérité Ouais. Ouais, moi je suis top. Moi je dis la vérité, hein. Regarde que la vérité, que la vérité, tu prends ce que tu veux maintenant, écoute ton cœur. <rire> y'a des mecs à côté, hein, si jamais. Hein, ouais, bah bon que... oui, bah bon on vrais va y mecs. Aller, hein. Ouais, des vrais mecs, qui a team Dezlan. <rire> je <suis> putain de... <rire> Je vais de... venir fou, hein. Je vais venir fou, arrêter ça, fort piscine. Je prends un dégât, Marwan. Une table de craft. Ouais. plus tes grands mort Wesh <rire> Quoi Non, non, non, non. non. Hey, mais Nem, c'est mort J'attends mon truc avec tout ce qu'on a vécu. Même ouais. c'est mort les gars Ouais ouais il est mort, il est mort Oh mais Et arrêtez avec les tables de craft hein Oh les gens, voir, les gens là Non vraiment c'est comment Vous commencez à abuser hein Fais gaffe à ce que tu fais avec la table de craft là. <rire> je vais te péter la gueule. Je vais te péter la gueule frère. J'ai perdu 3 cœurs sur ça. J'ai rien je te tue hein <rire> oh Oh t'es mort frérot, t'es mort de chez moi je te jure Quelqu'un a le. Je t'ai passé, une... passé un casque T'es mort il t'es mort En vrai en vrai En vrai cherim, cherim. Tu veux pas faire, faire un, un, un cube de, de, de table de craft et tu regardes ce que ça fait en rends de stuff Ouais fais-toi un oh, sarcophage fais tout... Attends att att attends Attends qu'il y en a qui explosent Bon du coup <rire> <rire> il a perdu combien Euh beaucoup Bah simple j'avais une gap je même pas où <rire> oh, attends, attends, attends, je me mets de stuff, je me mets de stuff Ouais je t'abuse toi Oh le bâtard <rire> Oh Il est où Oh wesh Non On pichard, vous... arrête vous Mais il est mort <rire> Là, Mais d'accord, mais pourquoi tu me mets un coup d'épée Du coup je suis m'attaqué Oh non, non, non, non. non il mais est bon, mort Mais bon plus de 3 frère 3, Oh non bag. il est mort Mais non mais c'est abusé Arrête fais pas ça, fais pas ça Fais pas ça, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde. Non. Fais ta mère pour l'enclume Non c'est pas possible Fais ta mère pour l'enchant Ok s'il te plaît, je peux avoir l'enchant Bah non Les tables de craft l'ont eu ah Random le random rends random loot Oh le moi ça la fais Je... Mec, t'as combien Juste un, bon un stack et demi. Ok. Ouais, Je vois, comme ça commence à pas des de partout là. Bichard Ouais. Toi et moi, on est potes Mec, on est gigapotes. Non, en vrai, devant, on est potes Je te jure qu'on est potes. Moi, je suis pote okay. avec tout le monde là. Viens, le prochain random note, on casse euh, du gravier. <rire> C'est quoi <rire> oh, tu pour faire spawn les blazes. <rire> oh mon dieu. Prêt, je suis prêt! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça! Oh mon dieu! Ça marche plus? Ah non, mais c'est que le flint! J'ai spawné, spawners, c'était de l'herbe! J'ai en l'herbe quoi! Attends, attends, attends, attends! Non, non, Oh mon dieu! Oh mon dieu! On attend le prochain truc, on prend les spawners! Oh mon dieu! Non, mais ça spawn pas, ça spawn pas, il fait trop jour! Oh non! Non, ouais, t'es top, Micha Non, non, même pas! Ah ouais? Mais bah oui! Et toi? Ah ouais, moi bah vraiment! Ah ok! <rire> non mais moi je suis honnête hein! Mais moi, je te crois! Je te crois! Oh regarde! Oh! La... oh. oh. Mais pourquoi ils sont là eux? <rire> <rire> oh bah c'est super! <rire> oh. Oh. oh! Oh! Mais ouais, <rire> on a un, un frère! Ah oh, tu lag! Bon. Oui, on a pas vu de ghost! <rire> oh non, mais non, le pauvre! C'est pas moi qui l'ai eu je crois! Comme on ah, voit, en a des kills! Oh! Wesh! Feral, c'était sûr! attends, attends! T'es défoncé hein! T'as pas la toi! Hein? T'as pas le droit de là Bah oui, je crois! Hein. Moi aussi hein! Bah oh, c'est pas grave, tu vas mourir! <rire> Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Putain, alors je part de part dans mais je vois y'a des gens qui étaient dans ma team là, pour t'avoir! Putain! Hop! Attends, mais. je crois qu'on est tous te hauts! Il meurt pas lui! Je crois qu'on est tous te hauts T'es low? Il meurt pas hein il est oh, Ça va J'ai plus de gap, Let's go <rire> cool, Il y a après. un orange là à côté. Attends, attends, attends il me faut juste un pantalon bro. Oh mec, mec, mec, mec Là, il y aura un masque dans le, dans le Dans le village. attends ah, mais c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant Ouais Mec, c'est bon. C'est bon, j'ai fait j'ai fait mon taf. Attends, mais du coup, ça spawn là tu fais ça Oui, regarde. Ah oui <rire> Non, il faut qu'on fasse ça au zéro. Vas-y, vas-y, vas-y, Comment ça, mon pote Ah, ça va. Eh bien, est bien ta game, là. Non, vraiment pas. J'ai pas trouvé beaucoup de gaps. hein. Pousse en plein Enfin, juste un Pourquoi seul Un seul, tous les, les, les, les, les 10 mètres. Vas-y. Avance, oh avance, avance, avance, avance, avance Non, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin encore. Vas-y. T'es content aïe, aïe, aïe. Je vous jure, je, je suis trop content, sa mère. Oh, c'était des vaches Là, là, y'a quelqu'un, là Y'a une team, y'a une team, y'a une team vert. Oh non, j'ai blindé le mec. mec. Lucky's! Oh, ma pouf! Non, non, mais fightez nous pas, on a pas de gap. <rire> non, Richard, pas. Oh non, gaffe! Non, Bichard, trop fort! Il est gaffe, frère! J'ai tué Lucky's? Trop J'ai tout gaffe, frère, ça dépend! Non, plus, j'ai pas un, non plus, vas-y, go for it, pas, il nous tue pas! Spambo clair Il a plus de vie? Mais je. Oh, ma pouf! Oui! Non, mais attends, moi que ruine! Mais t'es Gevil T'es Gevil T'es blanc, là Ils sont où, là Mais ils... ils sont où, Marwan Y'a des gens, là, à droite. Il le Marwan Je sais pas. C'est top, du coup, euh, Lucas? Oui, je t'ai dit. Ok. Mais du coup, vous êtes tous les deux tôt, quoi. Bah c'est pas grave, on joue ensemble. Ah, non. Là, ah, go, go. go. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est un 2v2. C'est un 2v2. Je suis pas sûr mais arrête de... Mais arrête de te retourner, de pas te retourner Fais des décisions dans ta vie oh, Faut que je gâte. Oh le bâtard Ah oh, le bâtard Allez, ok, on est deux top, allez, sympa C'est décidé Alors, essayez voir Ah si Mais bon, je crois que c'est trop tard. Tu, tu tu tu Mec, il nous faut son flame, hein eh ah, Ben bah, il faut pas que je ça s'arrête, là ah, c'est bon, j'ai speed 2 il va ou bon pas derrière toi en plus, vas-y vas-y vas-y, essaye. <rire> non non. J essaye. J essaye. Il y a ta voix qui se rapproche, j'aime pas trop ça. Il y a un arc flame, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de vous le donner. On est trois. Oh. oh mais non mais le lui est mort comme ça. Non. Est-ce <rire> que t'es un peu sème Allez. Aller. Vas-y vas-y vas-y les putes les ah oui de... ah, c'est bon je suis deux Allez ouais, salut Tu sais que j'ai vraiment pris un dégueu, hein. le Attends toi oh, oh, oh, oh. Il y a deux dedans pourquoi il a... Au... Il y a ah, il y a deux Viens, viens, viens Non, non, vais viens, je peux pas Je peux pas là Ça aussi Fais hein. le le oui. Je vais sur les T'as pas envie de Oh le mec qui m'a mis résistance Mec je te kiffe Speed force C'est bon la team Viens on recule, recule, recule, recule. On va chercher la team. Y'a là Ok, ça va, je me bien. Ah c'est pas trop tôt C'est pas trop tôt Mais what the fuck un lapin Je t'entends plus. Je sais pas si chercher par team, team en team, frère, il se passe une dingue. Ouais. Il fait moi par la team de gueule j'étais de T'es Dans la faille non, là, pas, non. Là, là en face. En face, en face Oh ah, y'a Marwan, y'a Marwan, Marwan c'est Mar Mar Euh... Bon, gars, mais, mais wesh Mais, mais wesh Mais c'est quoi le l'autre de je vais me descendre. c'est vraiment Vas-y tu veux Boost pas, j'ai speed j'ai speed 2, Oh, je oh je non, fais chier. chier Ah les autres s'en foutent de lui hein Oh bah super Oh yes mec, il s'ouvre ma game hein Là vais pas avec ce gros truc. Ah ouais T'es vraiment en oui bah c'est pas sympa. Vas-y go <rire> Allez <rire> <bravo>. <rire> Oh non t'es vraiment une vie de merde hein Oh non putain je me suis fait clear Oh non ah GG Oh non il s'y se lui-même Les amis les amis les amis venez non se retrouver sur les roses là il faut jamais trahir Ouais ouais ouais ouais, ouais, ouais, cherche, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais oui, mon gars Je cherche justement Mais viens discuter Ah mon bah ta team elle est discutée de la pipe ça t'intéresse Ok attends je vais là Au revoir Allo Ouais il y a toute la team d'Heroes là. Ouais, je le mais ils sont, ils sont encore 5 là, ils, ils jouent est pas. pas Elle est là. Ouais Attends viens on y va après. On va se dans la dimension, on verra, je vais voir ce que c'est. Mmh, Vas-y. Mmh. Mmh. Tu y on peut pas se taper, Pichard. Et du coup ça va quoi Bon les underperles. En fait, les... Je crois que les perles sont run hein. Comment ça on va run Quoi Je sais pas. J'ai pas envie de sauter dans le vide. Attends, au pire, Xilax on fait un test. Tu veux pas sauter dans le vide pour nous Ouais, j'ai. Non, non, mais non Dans, dans, non, le, vide, dans, le, vide, dans le vide, dans le vide, dans le vide, alors, dans alors, le enfin, vide Ah ça c'est la lave, ça frérot. Quoi Comment il a fait hein <rire> mais Quoi Attends. Tu bah, peux pas m'éteindre, on peut pas s'attendre ici je peux pas mettre... <rire> Oh non, c'était Brook. Il s'est volatilisé, frère! Ah, je suis TP à un moment! C'est quoi, c'est quoi? On est TP au bout d'un moment! Ah, oh, super, lourd! Oh! Bah, salut! What? Putain, oh, mais le giga trap que tu fais! Attends, creuse là. creuse là! Creuse dessus toi là, les deux blocs là! Creuse, creuse encore dessus! Ça? Ouais? Vas-y, on attend, viens, on regarde! Non, mais il y aura rien là! Vas-y, viens, on y va, viens, on y va! Pourquoi on a un teammate? C'est pas un teammate! Ah, oh, mais il est mort! Ah, Lucas! Ah, j'ai speed! C'est le moment! Ouais Bah merci Mais. Oui. Ah ouais, c'était un peu manquable là, tu te rends compte Yazy. Ah non c'est Marwan, je vais Vas-y, va bah là-bas <rire> Ouais il est bouffe son mec, vas-y. Il existe plus en plus hein. Attends, elle est où la faille Viens on on est la faille. Vas-y, Maj. Vas-y, vas-y, on te regarde. Moi je te suis hein. Vas-y, c'est parti. Attention, attention Bombardement Bombardement Oh, vas-y, vas-y, casse-toi là, casse-toi, casse-toi! GG, à plus, j'ai plus rien. What? <rire> allez, tire-toi! Oh. Yes! Gégé. Oh non! Oh non! <rire> oh non! Oh, non. <rire> <rire> non, bah GG. GG, allez oh, badge. Je suis en train de mec au bol quoi. Ah non, reviens. GG, GG. Euh, C'est un peu la sauce là. Et oh, bon, y'a un mec qui saute, hein. Y'a un mec qui que passer, je vais remonter du coup. Tu je... <rire> crois qu'on est bien, on hein bouge, Ouais, Bichard, viens, on bouge pas. Bon, remonte. Vas-y, Hein Ou ça, ça, trahi, ça <rire> <rire> <rire> Ok, bah si je suis là alors. Euh... <rire> mais vous faites quoi en bas, vous, là Bichard, tu fais quoi là Je suis dans la dimension, je suis dans la dimension. Oh Il faut que t'attende, il faut que t'attende, il faut qu'on attende. Mais y'a des problèmes, les gens nous voient alors hey, tombe-toi Hein Mais bah attends, mais t'es invisible Oui J'ai le kit top mon gars Il a... Il est là, je vois, je, je vois... Oh, le... oh le je t'aime Bisous Ah derrière nous, derrière nous, derrière nous, d'artifice, là <rire> Alors ça, c'est <rire> un peu <rire> con, ça chaud. Richard, t'es pas comme ça je... en... T'en a un, là Il est en bled, bah ouais mais attends je suis en, je suis en blindness un peu bah là. Bon bah je... attends que je me heal non Vas-y heal Ah ouais c'est comme ça hein je suis à trois coeurs un peu hein Vas-y vas-y vas-y fight vas-y vas-y fight, fight, fight, fight, fight Vas-y vas vas Oh j'ai je, je J'ai bah, bah non du coup bah non Là y'a un mec là Là devant ah, Vas-y va va va, vais... oh. ah. viens charbon, viens charbon Vas-y viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens viens Oh non Bichard non, il il fait... Alors là, Bichard ça, va pas le faire. Oh mon dieu. Bah one il y a Ah bah. Vous êtes vous êtes retourné là. Tenez-vous okay. got... Oh, Il me soulève oh là, là, là, là. <rire> C'est pas possible Vas-y hein, sur le blanc là C'est pas possible C'est ouais. pas possible Michel quoi Quoi Je suis toujours j'ai des petits problèmes hein. wow, wow, wow, wow. Ah merci waouh oh, tout... Ah ah ah ah Là là Ils sont ah là ah ah ah là. ah ah ah ça, ah ah bah, Bichard est dans une cobwebs sur Non, non! Non, non, non! Tu je... <rire> vais voir si je casse ça, il se passe quoi, Parce oh que si je fais ça, <rire> c'est trop méchant! Non! Ouais. Je comprends pas ce qu'il se passe! Je comprends pas ce qu'il se passe à l'aide! Non! Non! Oh! Hein? Tu blagues les fesses! Ah ah ah! Cours, cours, cours! Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends! Passif, agressif! Tu mets deux coups, tu marques au top! Vas-y, attends! Non mais frère, non, mais frère moi je vais à la pioche, hein, je n'ai pas l'épée! Hein. Oh, bâtard. un dit bâtard! Tu fais une petite ou. ça va! Je l'ai tué, ça a été ça, ça! Oh merde, bordel! AH! J'arpille j'arpille. J'arpille défense. Non mais pas je te prends pour nous. Bah ouais derrière toi. Quoi? Ça marche pas ouais. cette merde. Ça marche pas. Allez, bah, il de temps, il de temps. Ah mais tout tard et ben tout tard. Ah je je suis trop Mais ouais je venu j'ai frérots bon. Tout ça tout ça. Oh non je veux que je vois rien. Non j'ai un regard j'en ai marre pitié. Dans je suis noir. Je dans noir. Non se met là. Mais savent très bien qu'on est là ils nous voient. Non ils le savent. On se met là on je regarde. Tu vas en nuage Arctic, tu vas Marwan, il est comme ça. Les bleus et les rouges ils se fight, mec. Bah je sais, mais je vois rien. Vas-y, tu veux y aller Bonne chance. Je veux pas y aller. mon non, mon Ouais ouais. J'ai été mix and twist, je me fais full crit par des par des tocards. Tocards, moi, tocards. J'ai encore été mix. Moi, je vais dans la mine. T'es où, mégatoo Jésus. Ah, t'es où Je vois rien. Tu vois rien, voilà. Je vois rien. T'as bien, t'as mieux, C'est le moment, c'est le moment ça mon gars non, toi. Y'a pas de lave Pas d'avis Je suis derrière toi, derrière toi. Marwan Y'a un mec dans le mur À ta droite Toi aussi t'as blindé Viens, viens, se rapproche, viens, se rapproche <rire> <rire> Les amis ont est... Salut, <rire> Salut, ça va <rire> euh, bon, Petit bien. problème les gars, de type... Euh... Les gars, je suis aveugle C'est <rire> <malade, rire> <de chance, là. rire> oh, <'est> mérité hein <rire> c'est C'est mérité J'avoue que c'est mérité <rire> Je peux pas MG, je peux pas aller G, je suis dans le noir Je Bah ouais Oh le bâtard Tu l'as Marwan C'est bon, je suis là, bon je suis là. Oh. Tu le hein Oh mon dieu Et en fait on se tape à moitié Mais je suis où en fait Je vois pas. Mais frérot tu sais que c'est tout noir oh là. Mais là là. y'a un mec qui m'a tapé derrière Ouais ah, ah, ça C'est, C'est lui, c'est lui, c'est lui, t'as J'ai pas le tué comme ça, j'ai pas le tué comme ça. Rien. non tu es tu es, tu, es, tu, es. Bah, dis, tu veux tu je le suis fait pouf J'ai envie de tout casser hein Pourtant, je te vois pas, je de tout moi. je J'ai envie de Ah bah attends Ah vas-y continue continue continue là, Bah one Bah, bah, bah bien, ouais. bien. <rire> bon, non mais on a bien Oh non Attends si pas si comme je... ça, pas comme ça, pas comme ça, oh je suis aussi, mort Vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y mais comment ça Ok de mes taux n'a de Mais pourquoi tu me trahis alors que c'est un 2v2 Mais non, l'autre il a des son d'invisibilité, il est solo. Hey, Edouard fait 2m2, Omega 2m2. Mais oui Mais que David et encore ils sont plus ensemble pour de vrai. Vas-y, mais... fais des webcages, fais des webcages. Web je, je me fais un enclos. <rire> attendez, attendez, attendez, Attendez, encore un. Encore ici, allez-y, allez-y, allez-y. Allez non mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce euh, que tu fais frère Je crée un mur Je crée un mur Attends, bah non. Oui, si, bien si, bien. Si. Oui, les gars, oui, oui oui oui mais... oh, oui, ah, non. Oh mec. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh bien. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh venir oh fumer. Bah, je vous, veux, pas veux pas venir, c'est ouais. si je un J'entends, il pose des blocs en dessous. Non, mais bouge, en team, frère. En vrai, en vrai, je suis partant. Attends. attends, je <rire> vais team. Okay. Mais non, mais non, avec mais avec mec. Moment, il a Bah, il team, mais pas trop avec nous, en fait. Oh, oh t es... T es... T es... T es... Mais non, mais au max, Arrêtez, wesh. Mais je pas On est tous les deux. Wesh. Bah, je tue pas. Ouais, on est pas tué toi. Mais non, Je te sens, wesh. Vous êtes, vous êtes random s'il vous plaît Tu tapes, meurs, meurs, meurs, meurs, Kiki! <rire> oui. J'ai un problème! On a un problème! Là. <rire> on a un gros souci, mon gars! Ah Je t'explique, c'est quoi mon problème perso là? Oh non! Ah Je vois pas! Je vois rien! <rire> Il va te Je... mettre que des webcages! <rire> Je je je je Attends, mais, mais je, je comprends rien. plus ce que je fais hein J'ai plus de pioche frère, j'ai plus rien faire couper, donc Oh euh... non non non je me suis fait, je me suis fait mélanger l'inventaire Arrêtez Oh pitié dit, <rire> <rire> ah <rire> euh... Comment sort de là putain ça <rire> Ah je me suis fait bouffer <rire> Ah moi aussi <rire> Oh là, elle <rire> est fait mourir. C'est fait! T'as combien <rire> Les vu combien J'avais 4, 4, 4 et, 1, et, 1, et <rire> demi. j'avais mais... plus de de de C'était même plus au top gun ma team savait que j'étais top depuis depuis ans Hein En Tu vois Un où ça Ok, bah si je suis là, alors...